il te suffit de renseigner le prénom et l'email. Tu trouveras le lien dans la description. Donc je reçois pour cette vidéo ben, Cédric Lamy. Hein, que... Bonjour Salut, Cédric, Donc, Cédric euh, avocat au barreau de Paris et fondateur du cabinet Partners In Law. Donc si tu nous suis, là on commence à faire un beau partenariat entre l'esprit gagnant et le cabinet Partners In Law. Donc, pour parler d'impayés, c'est un sujet qui peut vraiment être très technique. J'ai préféré euh, inviter Cédric pour qu'il te dise réellement comment te prémunir les impayés et comment ben, te rassurer pour investir sereinement dans l'immobilier. Donc c'est vrai, est-ce que tu peux nous donner 5 tips, 5 astuces pour euh, gérer les impayés L'idéal, ne pas les avoir. Et si on les a, comment faire pour se protéger le plus rapidement possible avec grand plaisir, alors je vais essayer de me... Bon, 5, mais il y, y a beaucoup, beaucoup de secrets en réalité de, de, de type, comme tu dis. Euh, la première chose, ça a l'air évident, mais on n'y a, a pas forcément pensé, c'est retour vers le futur, c'est il faut un contrat, un bon bail. Euh, parce que le bail, c'est la base des différentes actions qu'on va, euh, qu va entamer pour se prémunir contre les impayés. Donc déjà, si vous êtes à la genèse, pensez-y avoir un bon bail. Euh, commerciale ou d'habitation. Euh, deuxième, deuxième point euh, très important, pensez à prendre des choses assez basiques, nous on n'y pense pas toujours. Garantie loyer impayé, hein, ça, ça, ça peut servir, ça va un peu abaisser votre, votre, votre, votre rendement, votre, mais, mais ça vaut le coup. Et puis une, une, une assurance qui va prendre en charge euh, une, une partie de, de, de vos frais de justice s'il y en a. Euh... Par rapport à ça, je te mets dans le petit « i » une petite vidéo où je parle de la garantie visale. Donc dans certains cas, la garantie visale peut te permettre d'économiser l'assurance loyer impayée. En gros, c'est une assurance loyer impayée d'État. Mm -hmm. dans, euh, dans certains cas, ah il y a de plus en plus de cas, euh, ton locataire peut y avoir droit. Donc dans le, le petit « i » en haut de la vidéo, je te mets euh, une petite, un petit lien, tu, tu verras cette vidéo tranquillement. Troisième secret, c'est ne dormez pas, soyez réveillés. J'ai vu trop de clients euh, être endormis alors que ce sont des, des, des investisseurs rompus en affaires. Euh, mais, mais voilà, quand vous avez des signes, des signaux, si vous ne savez pas les interpréter, demandez conseil à des gens qui savent. Euh, mais ne dormez pas. Euh, un impayé, ça arrive, quand il commence à, à s'accumuler, que c'est récurrent, n'est pas un bon indicateur, et quand les délais s'étendent, et que le montant de l'impayé augmente, il faut réagir rapidement. Quatrième secret, euh, c'est la suite du précédent euh, écrivé. Euh, alors, deux de choses nulles. Soit vous êtes rompu à ces questions, vous savez le faire, vous êtes sûr de vous, faites-le. Mais écrivez dans les formes que vous connaissez. Donc, si vous le faites. Et si vous ne savez pas, demandez conseil à votre avocat, euh, parce qu'il va falloir au minimum mettre en demeure, selon des formes assez précises. Alors, en l'occurrence, ça me recommanderait des AR. Mais et, et ensuite, faire des choses un peu plus, euh, un peu plus ésotériques, où il nous faut d'autres auxiliaires de justice, de façon très formelle pour, euh, je dirais, déclencher des délais fondamentaux. Et enfin, last but not least, comme disent nos amis anglo-saxons, euh, le dernier mais pas des moindres, le meilleur des conseils, c'est euh, ayez un chef d'orchestre, une stratégie. C'est comme aux échecs. Il faut une stratégie parce que sinon, on, on, on passe son temps à accumuler des tactiques, mais ça ne mène à rien. Donc, encore une fois, si vous avez la connaissance, posez votre stratégie. Et maintenez-la du début à la fin pour avoir une cohérence et du succès dans le recouvrement de vos impayés, dans la limitation des impayés, et si vous si vous n'avez pas toute la connaissance, et ça peut arriver, ou bien si vous n'avez pas le temps, prenez un chef d'orchestre, le même du début à la fin, qui a l'habitude tant du conseil, qui est la partie je dirais, que les gens appellent théorique, que de la pratique, c'est-à-dire il va à un moment donné falloir peut-être aller devant les tribunaux, plaider le dossier et faire exécuter la décision qui sera obtenue. C'est top ça, merci Cédric, donc on, on résume On résume. Alors, numéro 1, anticiper. <rire> numéro 1, anticiper avec un bon bail. Numéro 2, numéro 2. prenez les garanties d'usage, garanties de loyer impayé. Damien t'a donné un type qui était vraiment pas mal du tout. Je vous mets la vidéo, n'oubliez hein. pas d'aller la voir après. Numéro 3. numéro 3, wake up, ne dormez pas, ne dormez pas, c'est kata. Restez soyez vigilants, soyez vif. Numéro 4, Écrivez des écrits qui correspondent à ce qui est demandé d'un point de vue formel. Il y a des conditions sous peine de nullité, etc. pour faire courir des délais. Écrivez ou faites écrire selon les, les, les formes prescrites. Et ce n'est pas open bar. Hein. Quand on dit les formes prescrites, c'est que euh, la virgule qui va manquer peut faire nullité et refaire repartir le, le délai depuis le début. C'est imagé, mais c'est un peu ça. Et cinquièmement... Une belle symphonie, c'est avec un chef d'orchestre. Ayez un chef d'orchestre. Soit vous, avez, vous êtes votre propre stratège, vous écrivez votre stratégie et vous la tenez du début à la fin et vous avez un dossier cohérent et des chances de succès. Soit vous prenez quelqu'un le même qui va être votre chef d'orchestre pour avoir une stratégie homogène. Et j'adore les bonus. Donc je vais te donner un bonus. Le bonus, c'est essaye de discuter, de renouveler le contact et d'y aller à l'amiable, si c'est possible, ça sera toujours moins cher, moins coûteux qu'une vraie grosse stratégie globale qui va être longue, qui va prendre du temps et qui va demander des frais, des coûts indirects. Il vaut mieux, des fois, lâcher quelques billets au locataire pour qu'il s'en aille, clairement, et être tranquille, passer à autre chose que rentrer dans une procédure. Ne jamais couper la communication. Maintenant, quand il faut y aller, comme disait Cédric, ben, on y va. Tu as, as mille fois raison, et nous, j'ai oublié de le dire, et tu as entièrement raison. Un locataire qui ne paye pas, euh, c'est un locataire, qui a des raisons, il n'est pas, pas, pas, pas méchant, il ne veut pas vous faire du mal, c'est souvent qu'il ne peut pas. Donc allez discuter avec lui, vous trouverez des solutions, peut-être pour une restitution des clés, des clés amiables, mais tu as raison, ça c'est fondamental. Toujours discuter, ne jamais rompre le, le dialogue avec euh, le, le locataire euh, qui ne paye pas. Et merci Cédric, c'était un ah, plaisir. On va te réinviter parce que voilà, quand il y a des parties juridiques, je préfère inviter carrément un l'avocat, c'est quand même mieux. On a mis en place entre Esprit Gagnant et Partners partner in Law, ton cabinet, Donc, une formation sur la simplification du droit pour l'investisseur immobilier, je te propose de la télécharger, c'est gratuit, c'est cadeau. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner, tu auras la cloche. Clique bien sur la cloche, ça te permet de recevoir les prochaines notifications. D'ici là, toujours pareil, passe à l'action et kiffe la vie. Ciao, ciao